Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultant de business. Comme je vous l'ai promis, voilà, je vais commencer aujourd'hui à vous présenter les projets que j'ai jugés intéressants, que j'ai découverts lors de l'expo. Et je vais commencer par le, le tout premier, celui-là qui a gagné le mérite d'être la meilleure technologie de défi pour l'expo Dubaï 2022. Et c'est vers ce projet-là que je vais vous présenter d'abord aujourd'hui. Ensuite, les autres vont suivre. Je me demande, tout le monde se demande, mais ça peut être quoi? C'est Saitama? C'est Katana? C'est quoi? Non, mais attendez. Je m'avais vous présenter. Moi-même, euh, je dirais pas que je suis surprise parce que quand on m'a présenté, c'était vraiment smart. Vraiment smart. Donc, avant de commencer, je vais t'inviter à t'abonner. Clique sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Like, partage. Et ensuite, dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo à la fin. N'oublie pas, va approfondir tes recherches avant d'investir. Rassure-toi que vraiment tu sens le projet aussi. Sinon, n'investis pas. Voilà, donc on va se diriger vers mon, ma, ma, ma machine pour la présentation de ce projet. Ok, comme je le disais tantôt, la crypto qui a eu l'honneur et le privilège de gagner euh, le prix de la meilleure technologie défi de finances décentralisées, pour ceux qui ne savent pas, euh, lors de l'expo euh, des crypto de Dubaï 2022, c'était Fake Token. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Fake Token, mais si c'est la première fois, n'oublie surtout pas de me le dire en commentaire. Alors, le projet derrière Fake Token, c'est quoi? Fake Token, c'est une plateforme de... de, de, de, de D'exchange, c'est un hein, exchange décentralisé, multi-chain, c'est-à-dire elle intègre plusieurs blockchains sur un seul et même interface qui va vous permettre de faire aussi le wiping, qui va vous permettre de faire le staking, le lending, le smart landing même. Pourquoi Parce que avec euh, fait Token, vous avez la possibilité d'emprunter une crypto et si vous remboursez la crypto dans les cinq pro prochains jours, vous n'êtes pas débité, c'est-à-dire c'est à zéro frais. On ne vous coupe pas d'intérêt. Vous ne payez aucun intérêt sur les 5 jours-là si la crypto est remboursée. Ce qui est assez intéressant. Un autre avantage intéressant avec Fake Token, ce sont les frais de transaction. Les frais de transaction sont assez nuls. sont presque nuls grâce à leur technologie euh, Smart Swap. Smart Swap ici, lorsque vous l'activez sur euh, euh, l'interface, comme vous le voyez ici. Voilà, cela permet de rendre presque nul les, les frais de transaction lorsque vous faites votre swapping. OK. Et si on regarde maintenant sa valeur sur Cap, vous pouvez voir que euh, la crypto est encore à ses débuts. Et si, pour ceux-là, qui après les recherches trouveront que c'est intéressant pourront très bien se positionner et qui sait même pourront faire x10 euh, fois x20 fois maintenant vous pouvez regarder le market cap est actuellement à 146 915 dollars euh, 146 000 oui 146 millions voilà 146 millions de dollars ce qui n'est pas mal et euh, ça signifie qu'on peut encore qui sait si le si la roadmap et le projet est respecté comme ils l'ont expliqué je pense que ça peut être un projet et une crypto qui peut bien euh, prendre de la valeur dans les prochains mois. Donc, si on vient à leur présentation, on va venir là sur... Euh, voilà, euh, voilà. Donc, l'avantage encore avec euh, cette crypto, c'est que euh, Token vous permet de gagner des, des revenus passifs de plusieurs façons. Déjà, la première façon de gagner des revenus passifs avec Fake Token, c'est le simple fait de détenir le token. Donc, le simple fait de détenir le token dans votre portefeuille vous fait gagner euh, de l'argent. Parce que les frais de transaction, toutes transactions effectuée sur la plateforme Fake Token, euh, Fake Token redistribue automatiquement une partie de ces frais-là à tous les holders. Et je pense que c'est assez intéressant. Donc, juste le fait de l'acheter, cette crypto-là, vous faites déjà de l'argent. Et aussi, à chacune de vos transactions, lorsque vous faites une transaction, une partie aussi euh, des frais de gaz vous est automatiquement reversée dans votre wallet. C'est intéressant, je pense. Donc, vous pouvez aussi vous faire de l'argent sur Token grâce au staking. Le staking, c'est le simple fait. C'est le fait de bloquer une crypto-monnaie sur une plateforme et pour euh, recevoir les bénéfices de cette plateforme-là. Les amis, donc, euh, je vous invite à faire vos propres recherches. Euh, ici, vous pouvez voir euh, les partenaires, c'est-à-dire les qui ont investi euh, sur ces projets-là. Regardez sur quel autre projet ces, ces investisseurs, ces partenaires ont aussi investi. S'ils ont investi dans des projets d'envergure ou des projets qui ont aussi explosé, voilà, ça peut être des indices qui peuvent vous aider à vous décider, si vous ou non, vous jugez aussi que c'est un projet intéressant, mais dans tous les cas, faites toujours vos propres recherches, voilà, euh, ils ont aussi une communauté, donc ils sont sur euh, Twitter, ils ont quand même un assez grand nombre d'abonnés, donc, vous pouvez les suivre sur Twitter pour euh, suivre les informations. Quand vous voulez étudier une crypto-monnaie, ne manquez surtout pas de les suivre sur leurs différents réseaux sociaux. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est leur prix, euh, le joli, joli le, le award. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et pour moi, c'est un euh, c'est quelque chose, euh, c'est juste un indice hein, qui montre que ça peut être un projet qui, dans les mois qui vont suivre, va vraiment faire euh, un buzz. Donc les amis, ça c'était le tout premier projet que je voulais vous présenter. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler d'une autre crypto aussi qui peut être très intéressante et dont beaucoup ont même déjà entendu parler. Surtout, euh, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à me dire votre point de vue. Est-ce que vous pensez vraiment que cette crypto aussi peut prendre de la valeur? Dites-moi ce que vous en pensez. Donc on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao